Si tu fais des études, forcément, il y a des moments où tu as peur, où tu as peur d'échouer, des moments où tu as peur de redoubler, où tu as peur de ne pas pouvoir valider toutes les unités d'enseignement. Et en ces moments tu te demandes « est-ce que je suis à la hauteur ?» Parfois, tu te demandes même « est-ce que j'ai véritablement choisi la filière que je devais choisir à l'université »« Est-ce que je suis le chemin que je veux ?» Tellement de questions te passent par la tête. Et je te comprends énormément. Pourquoi Parce que moi aussi, je suis passé par là et je sais ce que ça fait. Je sais qu'en ce moment-là, tu te remets en question. Tu remets en question ta personnalité, tu remets en question tes objectifs, tu remets en question euh, tes choix et ce que tu veux faire dans la vie. Mais euh, il faut savoir que ces études que tu fais aujourd'hui, c'est pour réaliser un rêve. Un rêve que tu as l'intérieur de toi. Pour pouvoir réaliser ce rêve, bien évidemment, il va falloir que tu bosses. Il va falloir que tu bosses dur. Et ce sont ces diplômes-là que tu vas avoir, ce sont ces examens que tu vas réussir qui te donneront accès à des diplômes qui te permettront de devenir la personne que tu veux devenir, qui te permettront d'avoir le boulot des rêves que tu veux avoir. Parce qu'en réalité, lorsque tu fais un boulot que tu as toujours voulu faire, à aucun jour dans ta vie, tu, tu, tu, tu as l'impression de travailler parce que lorsqu'on fait ce qu'on a envie de faire on ne travaille pas chaque jour on ne voit jamais le travail parce que c'est une passion donc je te comprends très bien parce qu'il y a des moments où euh, tu dois travailler dur tu dois refuser de sortir avec des potes tu dois refuser euh, des soirées euh, ciné euh, des soirées pour faire l'ambiance des soirées pour tellement de choses que tu dois mettre de côté parce que tu as un objectif à atteindre. Mais rassure-toi, si tu continues à travailler ainsi, si tu continues à bosser dur, à rester figé sur tes objectifs, tu parviendras à faire de grandes choses. Pourquoi Parce que moi déjà, je me rappelle quand je, quand j'ai eu mon diplôme de licence en sciences et technologies, en sciences et technologies. Euh, J'étais très fier. Déjà, euh, c'est vrai, euh, je ne l'ai pas vu directement parce qu'il y a une unité d'enseignement, il faut, il faut le dire, que j'ai laissé et que j'ai ramené pour rattraper Et là, mon cœur m'a à fond. Il faut dire que j'ai bossé dur pour pouvoir attraper cette unité d'enseignement. J'ai bossé dur, véritablement dur. Et euh, lorsque les résultats finaux sont sortis et que je, suis, je me suis retrouvé devant le papier j'étais genre waouh enfin j'ai réussi et voyez vous j'étais j'étais content j'étais content parce que euh, il faut dire que j'ai eu la meilleure note de toute ma promotion et mes parents étaient contents de moi mes frères étaient contents de moi moi aussi j'étais véritablement content de moi je me suis dit hé hey, mec tu as réussi, tu as réussi, alors euh, le sentiment qui m'animait était tellement grand que euh, j'ai compris l'importance d'étudier, l'importance d'être ami. C'est vrai qu'à certains moments tu as l'impression que d'autres personnes sont, sont plus talentueux, tu as l'impression que certains sont... Sont, sont nés avec une intelligence déjà plus développée. Pourquoi Parce que euh, tu bosses du, tu trembles du, mais tu as l'impression qu'ils ils font moins d'efforts, mais les résultats arrivent plus vite que toi. Et pourtant, tu ne tu, tu dors pas, peut-être tu ne tu, tu, peut manges pas, tu, tu, tu, parce que tu n'as pas le temps, hein, bien évidemment. Et parfois aussi parce que tu n'as pas de moyens de le de, de faire, tu n'as as pas assez de soupe pour pouvoir manger, alors tu, tu jongles. Et, et les autres, ils ont des résultats qui arrivent plus vite ils font moins d'efforts, tu as l'impression qu'ils font moins d'efforts et ils ont plus de résultats que toi qui bosses tu toi qui donnes tout assure-toi, euh, chacun a sa façon d'être, chacun a son niveau de rétention alors c'est toi aujourdhui tu as l'impression de retenir plus lentement alors bosse plus dur bosse plus dur et tu y arriveras moi j'étais pas, euh, par exemple le la personne la plus intelligente, quand j'étais avec mes camarades, je savais que je n'étais pas la personne la plus intelligente de cette classe, mais je poussais dur, je poussais dur et ça finit par payer. Et... et cette endurance que tu développes déjà à l'école, c'est à même que tu devras développer, continuer à développer, même dans la vie active. Pourquoi Parce qu'au sortir de l'école, ce n'est pas pareil que maintenant, ok Ce n'est pas pareil que maintenant. Euh, maintenant il faudra bosser encore plus dur parce que les réalités de la vie ne sont pas toujours celles qu'on nous apprend à l'école les réalités de la vie, dans la vie on ne nous apprend pas les contraintes euh, les contraintes des réelles parce que à chaque situation sa euh, contrainte ok, à chaque situation sa réalité donc euh, voilà un peu le message que je voulais passer pour toi aujourd'hui bosse dur, travail dur afin d'avoir le but rêve, de, ré de réaliser ta passion. Ainsi, tu n'auras plus jamais besoin de travailler parce que ce que tu feras chaque jour, ça sera ta passion. Et je veux qu'au sortir de cette vidéo, je veux qu'au sortir de cette vidéo, tu te dises, je vais bosser dur, je vais travailler, dur je, je vais travailler, je vais tout faire et tout donner pour pouvoir avoir cet examen. Parce que c'est cet examen-là qui me permettra d'atteindre mes objectifs. Allez, mets ton travail. Mets ton travail. Bosse. Bosse et bosse. Ça ne va pas. Continue de bosser. Et à la fin, je sais que tu seras fier de toi. Comme moi, je l'ai été. Et... et je sais que euh, ta famille, tes parents aussi seront très fiers de toi. Donc, euh, vas-y, travaille. Et je sais que cette joie-là restera au fond de toi. Cette joie-là, c'est d'abord pour toi. Et c'est d'abord pour toi que tu bosses. Avant de finir cette vidéo, laisse-moi en commentaire l'examen que tu dois affronter, euh, si c'est un examen de licence 1, licence 2 ou licence 3. Laisse-moi aussi en commentaire tes objectifs pour cette année, parce que c'est à part d'objectifs que l'on avance. On se fixe des objectifs et on met tout en œuvre pour pouvoir les atteindre. Comme j'ai pour habitude de le dire, cher ami, rendez-vous au sommet.